Et tu vas voir, tu avoir une petite cloche, tu appuies bien sur la cloche. 5 000 euros par mois avec l'immobilier en seulement 5 minutes. C'est une blague. c'est pas possible. En fait, bien évidemment, et comme toute, comme toute chose, il va falloir y passer, y semer des graines. En fait, tu vas semer des graines avec l'immobilier comme tu vas le faire avec une entreprise. Et en fait, tous ceux que tu vas entendre te dire qu'ils ont gagné 5 000 euros par mois en 5 minutes avec l'immobilier avec leur entreprise, Juste ce qu'on appelle du bullshit en fait, effectivement, tu vas pouvoir gagner 5000 euros par mois avec l'immobilier, mais avant d'y arriver, tu vas devoir semer des graines et c'est ces graines qui vont te permettre au fur et à mesure de t'enrichir avec l'immobilier. Tu as plusieurs stratégies après qui vont te permettre d'accélérer euh, tout ça, comme l'achat-revente. je te mets une vidéo d'interview une que j'ai fait avec euh, Olivier saubon m'avait interviewé et où j'explique. Comment, avec ma résidence principale, j'ai pu faire une plus-value de 150 000 euros net d'impôts Donc, effectivement, le temps que ça m'a pris ramener au nombre de mois que ça m'a pris, enfin, le nombre de mois ramené au montant, j'étais euh, sûrement dans, dans ces ratios-là. Mais c'est des opérations particulières. Dans l'investissement locatif classique, tu vas y arriver. mais Il va falloir euh, te former, investir sur toi, euh, trouver les biens, gérer les travaux, gérer des locataires. Et ensuite, effectivement tu vas pouvoir profiter de la loi Pareto, c'est-à-dire tu vas faire beaucoup d'efforts à un moment et tu vas récolter sur des choses qui payent et tu vas récolter pendant des années, et des années et des années euh, le fruit de ton travail. Mais il va falloir semer euh, des graines. Maintenant, je suis sûr que si tu me suis, tu as vu ma tête et tu as vu cette promesse, tu étais sûr que derrière, il y, avait, euh, il y avait une réponse qui allait, elle, par contre, te permettre vraiment de passer euh, au, niveau, au niveau supérieur, on a toujours envie hein, de satisfaction immédiate. Tu as envie que je te dise, euh, comme effectivement certaines personnes, oui, tu vas t'enrichir en 5 minutes euh, par mois et tu vas gagner 5000 euros. C'est beau. Mais ce pas vrai. Il va falloir euh, euh, un petit peu te bouger pour lancer la machine. Et effectivement, par contre, quand tu vas avoir lancé la machine, tu vas avoir de l'argent qui va tomber en automatique, pas de manière passive. Le revenu passif, c'est euh, jamais complètement passif, car soit. Il y a un risque à prendre, et ce risque, ça va te faire travailler à l'intérieur de ton cerveau, ça va te faire travailler souvent parce que tu vas y penser. Donc pour moi, ce n'est pas si passif que ça. Soit c'est parce que ça va te demander quelques actions. Par contre, ce qu'il faut voir, c'est ces 5 000 euros que tu vas gagner, effectivement, tu vas, tu vas les gagner beaucoup plus vite qu'avec ton travail, par exemple, de salarié ou d'indépendant, ou euh, je ne sais pas exactement ce que tu fais. Mets-moi dans les commentaires quest ce qui, aujourd'hui, te permet de gagner 5 000 euros et... En, et Combien de temps ça te prend aujourd'hui pour gagner 5000 euros Alors, on parle de net d'impôt. Donc, combien de temps tu mets pour gagner 5000 euros net d'impôt Donc, mets-moi ça dans les commentaires. Ça m'intéresse de savoir cette durée-là. Et là, tu verras que si c'est un projet immobilier, peut-être sur 3 à 6 mois, qui te permet ensuite de gagner euh, plusieurs milliers d'euros et d'enchaîner, d'enchaîner, d'enchaîner les projets, au final, tu vas vite arriver à 5000 euros net, euh, net dans ta poche et tu vas atteindre, tu vas aller vers les 5 minutes par mois. Mais euh, voilà, il y a toujours du travail quand on est investisseur immobilier. Déjà, il y a une gestion du risque et il y a toujours du travail. Donc, c'était un petit peu une vidéo euh, à contre-courant. Si tu, si tu me suis, si tu suis euh, esprit, ma chaîne, esprit gagnant et ce que je fais, je suis pas mal à contre-courant parce que pour moi, c'est important de, de stopper un peu le, le, le bullshit qu'on peut entendre euh, sur, sur Internet, sur, sur le net. Et de vous dire et de te dire la vérité sur le fait que tu vas faire de l'argent avec l'immobilier, ça ne prendra pas 5 minutes au début. Il va falloir investir sur toi, il va falloir te former, prendre les bonnes stratégies, celles aussi qui te conviennent. Et avec ça, évidemment, derrière, tu vas pouvoir engager et prendre de l'argent tous les mois, tous les mois, tous les mois. Et en plus de ça, monter un capital, un patrimoine immobilier, et bah, assurer ton avenir, l'avenir de tes proches, et te mettre à l'abri pour des années, des années et euh, voire des générations. Voilà, c'est une rapide vidéo pour, euh, qui j'espère t'aura plu. Voilà, un petit peu décalé pour te dire bien évidemment que tu pourras atteindre ce, ce, ce but. Maintenant, n'oublie pas, soit tu, tu as deux écoles, tu as soit la satisfaction immédiate, c'est-à-dire tu veux consommer tout de suite et du coup tu vas prendre toutes les, hein, tous les produits, tout ce qu'on te présente en euh, euh, euh, 5000 euros en 5 minutes, euh, de 250 euros en e-mail, etc. Soit, tu te dis non, il faut que j'investisse sur moi, donc ça prend forcément un peu plus de temps. Et tu vas avec des personnes qui euh, te donnent les vraies bases, qui vont te permettre réellement d'atteindre ces objectifs, ces objectifs que tu t'es fixés, qui sont des beaux objectifs. Par rapport à ça, j'ai un livre, et je ferai une, une vidéo dessus, c'est euh, Fastline Millionnaire, l'autoroute millionnaire. Euh, je, te mets le lien, euh, dans, je te mettrai le lien dans la description de, de la vidéo pour acheter ce livre. C'est vraiment un livre magnifique qui t'explique un petit peu, il y a trois voies, euh, le trottoir, la voie lente et euh, la voie rapide, l'autoroute. Et euh, si tu es dans la satisfaction immédiate, si tu es dans euh, l'opportunité à tout prix immédiate, bah, tu ne vas jamais arriver dans la, voie, dans la voie rapide parce que cette voie rapide, il faut euh, déjà donner de la valeur. Il faut euh, donc donner de la valeur, Par exemple, en tant qu'investisseur, c'est donner des produits de qualité à tes locataires pour qu'ils soient épanouis dedans et qu'ils se sentent bien. Derrière, tu vas en plus pouvoir louer plus cher, mais surtout, voilà, tu vas donner de la valeur. Moi, C'est ce que j'essaie de donner également dans les programmes d'accompagnement que je fais. Hein, tu peux aller voir euh, sur ma chaîne YouTube euh, quelques, quelques témoignages de personnes que j'accompagne. Voilà. Dis-toi, authenticité dans tous tes projets que tu, tu vas mettre en place. Et c'est ça qui est la première graine qui va te permettre de gagner peut-être 5000 euros Et j'espère pour toi beaucoup plus euh, tous les mois. Pas forcément en quelques minutes, même en quelques heures. Mais ça n'aura rien à voir par rapport à ton travail d'aujourd'hui. Voilà. Si tu as aimé cette vidéo, en tout cas, mets lâche-toi. Mets-moi des gros likes. Si tu n'as pas aimé... Euh, mets-moi des dislikes, mais si tu n'as pas aimé cette vidéo par exemple et que tu mets un dislike, tu as le droit de le mettre avec grand plaisir, mets-moi un commentaire pour me dire pourquoi tu pas aimé cette vidéo, qu'est-ce qui t'a pas plu et si tu as aimé, mets-moi aussi pourquoi tu as aimé cette vidéo et euh, voilà, quel est pour toi euh, le montant euh, idéal à gagner avec euh, l'immobilier Est-ce que c'est un revenu complémentaire 500 euros, 1000 euros, 2000 euros Est-ce que c'est un revenu principal pour remplacer ton salarié dans lequel ben, tu te sens euh, frustré, tu ne te sens pas employé à ta juste valeur. Mets-moi dans les commentaires, c'est intéressant de savoir voilà, qu'est-ce qui pour toi euh, te permet, euh, pourquoi tu fais cet immobilier et quel est ton objectif euh, à moyen terme, voire à long terme. Si tu ne l'as pas encore fait, bah, récupère ma formation gratuite sur l'investissement locatif. C'est une formation pour t'apprendre à faire ton premier investissement locatif. Donc, la description se trouve euh, dans... Le, le lien, pardon, se trouve dans la description de la vidéo. Tu mets juste ton prénom et ton email et je te l'envoie immédiatement. Bah, D'ici la prochaine vidéo, en tout cas, voilà si tu t'es abonné à ma chaîne, que tu as bien cliqué sur le petit bouton s'abonner, que tu as appuyé sur la petite cloche, bah, tu vas recevoir les notifications au fur et à mesure des publications que je fais sur YouTube. C'est environ deux par euh, semaine. Donc, on reste en contact. On continue à euh, monter en compétences ensemble. Et je te dis, pour toi bien. À très bientôt. Ciao, ciao mmh.